Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder comment regrouper dans un même fichier l'affichage d'un formulaire et son traitement. Alors on va partir d'une situation qui est la suivante, où on a un fichier PHP qui nous permet d'afficher un formulaire en GET. Quand ce formulaire il est soumis, on a un deuxième fichier PHP qui est sollicité qui nous permet d'afficher le résultat. Donc notre objectif c'est de faire tout cela dans un seul fichier, donc euh, qui va nous permettre soit d'afficher le formulaire get, soit d'afficher le résultat, en fonction de du contexte. alors Pour faire ça, on va procéder euh, comme ça. On va commencer par regarder euh, le fonctionnement avec les deux fichiers. Ensuite, on va s'intéresser à une fonction qui s'appelle isSet, qui permet de savoir si une variable elle est déclarée ou non, définie ou non. Et ça, ça va notamment nous permettre de faire la distinction entre la situation où on cherche à afficher un formulaire, donc où l'utilisateur, il fournit aucune information, et la situation où on cherche à afficher un résultat, et dans cette situation-là, l'utilisateur, il a fourni des informations. Donc, avec i7, on va pouvoir voir, est-ce que il y a des infos ou pas? S'il y a des informations, on pourra dire, il faut afficher un résultat, et s'il n'y a pas d'informations, il faudra afficher un formulaire. Donc on va introduire un if en se servant de cette fameuse fonction i set. Alors après on va mettre ça en place peu à peu, en faisant une modification progressive du script addition, euh, pour au final euh, obtenir un unique script, qui s'appellera toujours addition, mais qui, contient, qui, on, qui contiendra l'intégralité euh, des traitements. Puis bien sûr on vérifiera que tout ça fonctionne. Alors là on va regarder notre situation, donc on est euh, donc euh, dans localhost, dans un dossier qui s'appelle add, et il y a notre fichier addition qui est là, qui permet euh, d'afficher un formulaire. Alors on va l'utiliser, par exemple on fait 45 plus 8, on fait additionner, et on obtient un résultat qui est 45 plus 8 égale 53. Donc là on est dans un fichier qui s'appelle résultat, et on voit que euh, NB1 a une valeur, et NB2 a une deuxième valeur, donc c'est les deux informations qui sont transmises au script résultat. Si on clique sur faire une autre addition, on se retrouve à nouveau sur le formulaire addition, et là on n'a transmis aucune information au formulaire addition. Donc On va regarder le code, Donc notre dossier ADD avec le script addition et le script résultat. Alors, donc, nous ce qui nous intéresse, euh, c'est de distinguer donc est-ce qu'on a de l'information qui arrive ou pas, donc on va commencer par modifier le script addition, et dans un premier temps, donc on va se contenter d'utiliser la fonction i7. on va faire un var dump donc là ce qu'on cherche à savoir c'est est-ce qu'on a reçu de l'information ou pas, c'est à dire que le $get de nb1 est-ce qu'il est qui défini ou pas donc on va dire je fais un i7 qui signifie est-ce que c'est défini ou pas donc est-ce que c'est défini $get de nb1 donc on fait un DOM pour voir le résultat là je fais un copy, je sauvegarde et j'installe ça aussi dans le fichier résultat pour, pour qu'on puisse bien voir la différence donc on va dans addition, on actualise, on voit que le résultat, c'est un booléen qui est false, c'est normal, hein, euh, get de nb1 n'est pas défini quand on est euh, en train d'afficher le formulaire. Alors je fais une addition, 56 plus 3, on additionne, et là on voit euh, ici que euh, get de NB1 est effectivement défini, C'est normal, on vient de transmettre une information. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc se servir de ce résultat qui est soit true quand on a un calcul à faire, soit false quand on n'a pas de calcul à faire. On va se servir de cette information dans le script addition pour distinguer les deux situations. Alors, on va dans le script addition. On va introduire donc un, un if. Hein. Alors if, alors qu'est-ce que je cherche à faire Donc soit je vais afficher un résultat, d'accord, ou soit je vais afficher, afficher un formulaire. Formulaire, voilà. Et pour distinguer ça, on va se servir de if7 donc voilà, Donc if is set, donc si nb 1 a, un, a une valeur, donc on va afficher un résultat, on en déduit qu'on a un calcul à faire. Alors, soit on affiche le résultat, soit on affiche le formulaire. Alors là, pour euh, organiser un peu le code, on va définir en partie haute euh, des, des variables PHP, les initialiser, et euh, ensuite on les, euh, on les utilisera. Alors ici, quand par exemple on doit afficher un formulaire, on va introduire, on va se donner une variable boolean qu'on va appeler afficher, afficher formulaire. Formulaire, et on va dire qu'elle est égale à true. Voilà. Et ici, on va dire, bah dans ce cas-là, afficher formulaire, c'est égal à false. Ok, donc là on a distingué nos deux cas, soit on affiche le... on n'affiche pas le formulaire parce que c'est false, soit on affiche le formulaire parce que c'est true. On va commencer par traiter ce cas-là. Donc dans notre code, alors la distinction ça se passe où Donc c'est dans le body, on n'a va... on pas le même body si on veut afficher le formulaire ou si on veut afficher le résultat. Donc on va aller ici. Ici, il va falloir qu'on conditionne euh, donc cet affichage-là. Donc on va introduire du PHP ici. On va dire IF formulaire. Il faut, euh, $AFFICHER FORMULAIRE. S'il faut afficher le formulaire, donc là, on ferme la balise PHP, on réouvre une balise PHP. Qu'est-ce qu'on fait Alors, On va introduire le ELSE aussi. Voilà, je prépare le code, parce que je sais déjà qu'il va falloir qu'on prépare, qu'on traite les deux euh, les deux alternatives. Voilà, PHP, toc, et là, on ferme les balises PHP. Donc ici, on a le cas où il faut afficher le formulaire, et ici, on aura le cas où il faut afficher le résultat. Donc là, je récupère tout mon, tout mon code, permet d'afficher le formulaire, et je le place ici. Donc voilà hop voilà donc là je me retrouve dans la situation suivante euh, en tête de script je donne une valeur affichée formulaire donc là qui est true et ensuite on affiche le html et on arrive ici on dit si le formulaire donc si c'est vrai il fait afficher formulaire on affiche notre formulaire donc là on sauvegarde tout ça et on va aller voir ce que ça nous donne donc j'actualise Bon, pas grand miracle, hein, on obtient le même résultat, donc on a affichage. Alors après, si on fait une opération, on se retrouve avec le script résultat, hein, parce que euh, on n'a on pas changé encore le le fonctionnement du formulaire. Alors au niveau du formulaire, donc l'action c'est toujours euh, ici résultat.php. Donc là on va ne rien mettre, on aurait pu mettre addition.php, le nom du script, mais si on ne met rien, c'est euh, ça veut dire que c'est le formulaire, euh, le script lui-même qui est euh, réappelé. Donc on fait un ctrl-s, on va vérifier. Alors ici, j'actualise, pour avoir le, le code bien pris en compte, mais 78 plus 5, et là, additionner, Boom, ça me met bien addition.php, mais plus rien n'est affiché. Alors on a quand même le, le title, hein, donc si on regarde le, le source de la page, hein, on, a, on, a, voilà, on a le body qui est vide, et euh, voilà. Donc pourquoi bah, Tout simplement parce que on n'a pas encore euh, on a pas encore traité le cas euh, avec le, le résultat. Alors là c'est assez facile, on va aller récupérer donc notre code. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a euh, des informations à traiter il faut qu'on commence par faire ces calculs là. Donc on va les placer ici. Donc on récupère euh, les informations euh, donc du formulaire nb1, nb2. On fait notre calcul. Et après donc ça c'est voilà dans la partie haute on a récupéré toutes ces infos et après ici il va falloir qu'on affiche euh, le résultat. Alors pour afficher le résultat on va récupérer tout ce qu'on a dans le body. On copie et on colle ça ici, voilà, et on affiche le résultat. Donc là, on sauvegarde, on va aller vérifier, donc on actualise notre résultat, et là, tout tombe bien, ça tombe bien, on a l'affichage euh, du résultat attendu. Donc là, faire une autre addition, on est toujours au niveau d'addition, on met euh, un calcul, 47 plus 7, 54. Donc là, ça fonctionne bien, donc on, on a atteint euh, quasiment le... Le, le but hein. on est dans notre script addition maintenant et résultat on s'en sert plus alors comme on s'en sert plus ben, on va aller au bout des choses hein. on va carrément le supprimer Voilà, on fait un delete et on se retrouve on a uniquement notre script addition alors il y a une petite chose qui changeait euh, tout à l'heure euh, quand on affichait le formulaire ici on a écrit addition et quand on affiche le résultat on écrit résultat et le Title, c'était le c'était le même donc ici ça veut dire que quand on affiche euh, le formulaire il faut écrire addition dans, dans title et ici il faut écrire euh, résultat donc on va se donner une, tout simplement une variable supplémentaire on va dire voilà le titre de mon formulaire qu'est ce que c'est alors quand je dois afficher le formulaire c'est addition donc on va mettre ici addition voilà et si je dois afficher le résultat donc il faut écrire résultat donc c'est ici et on a donc le résultat alors ici il faut qu'on remplace donc dans le title on va dire voilà égal et ici on affiche voilà, donc dans le title de la de la page, on a le titre qui va être addition ou résultat en fonction de l'affichage du résultat ou du formulaire. Donc tout de suite on court vérifier, j'actualise, donc j'ai bien addition ici, si je fais mon addition, maintenant j'ai bien résultat ici. Allez, un petit bonus, bon, on remarque que euh, le titre, il est égal au contenu de H1, donc... On peut continuer notre démarche hein, d'amélioration de, de notre script. On met ici on met le titre. Et ici dans résultat, on met également le titre. On sauvegarde, on vérifie encore. Donc on a bien le titre. 4 plus 5. Et on a bien le résultat. Et évidemment quand on regarde notre code, on s'aperçoit que cette partie-là, elle est dupliquée. Donc on va pouvoir la sortir de la condition, de notre condition. Et on vérifie tout ça une dernière fois. Donc voilà, j'ai mon script d'addition, mon H1 qui est là. Si je fais faire une dernière addition, tout fonctionne bien. On se retrouve ici et on peut revenir. Donc au final, on a réussi à regrouper donc euh, nos, euh, nos deux traitements dans le même euh, fichier. Pour faire le choix, on fait un i7 pour partir soit d'un côté, euh, soit de l'autre. Euh, et euh, on arrive à avoir un, un, un bon fonctionnement. Alors, euh, bien faire attention au niveau du code de PHP, d'essayer de, de regrouper un maximum de traitements en tête de script, et après au niveau euh, HTML, vraiment de, de juste gérer euh, de l'affichage. Hein. Alors c'est un script qui est un peu plus compliqué, par contre qui a beaucoup moins de duplication de code. Euh, on a on a mutualisé notamment euh, euh, l'affichage des titres, H1, title. Et euh, ici, euh, on a une grande proximité voilà entre le comment on a nommé nos formulaires et comment euh, on les traite. Et bien sur ce, je vous dis merci pour votre attention et à bientôt. Au revoir.